Dominique Meunier, bonjour. Vous êtes directeur des enseignes en franchise chez Beauty Success Group. Beauty Success étant l'enseigne numéro 1 de la parfumerie en franchise. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau Bonjour, l'impact est important puisque, surtout sur la partie parfumerie, l'activité actuellement du mois de novembre s'est arrêtée. Nous allons redémarrer samedi prochain, mais le mois de novembre représente entre 10 et 15 de notre chiffre d'affaires annuel. Nous avions déjà, sur les mois de mars-avril jusqu'à début mai à la reprise, perdu à peu près 20 de notre chiffre d'affaires. Donc vous imaginez euh, donc l'impact actuel qu'on a euh, sur l'ensemble de nos parfumeries, qui est de l'ordre de 25%. Sur d'autres activités euh, instituts, euh, c'est un peu plus, puisque l'activité Institut est aux alentours des moins 28% en cumulé depuis le début de l'année. Quelle est la situation des membres de votre réseau depuis le reconfinement du 30 octobre dernier nos partenaires franchisés aujourd'hui sont, dans bien des cas, je dirais, inquiets pour leur avenir de leur entreprise. Certes, ils ont en grande majorité, malheureusement pas tous, bénéficié des aides qui ont été mises en place par le gouvernement, mais cela ne remplace pas, je dirais, leur activité, et pour certains, sont déjà dans des situations difficiles. Ce deuxième confinement est encore plus catastrophique, puisque... Aujourd'hui, sur l'activité de novembre-décembre, dans la parfumerie, nous sommes à près de 40% du chiffre d'affaires annuel. Donc, nous espérons que cette ouverture de samedi prochain va nous permettre de rattraper une partie de l'activité de novembre, mais également de faire au moins un chiffre d'affaires équivalent à celle du mois de décembre de l'année dernière. C'est indispensable parce que même si aujourd'hui, nos partenaires, dont la très grande majorité, ont bénéficié des PGE au mois de mai dernier. Ce n'est pas avec le PGE que nous allons pouvoir maintenir l'activité euh, si nous ne faisons pas les chiffres d'affaires. Surtout qu'une grande partie des PGE a quand même déjà été consommée par nos partenaires pour les mois de fermeture de, de, de mars, avril et début mai. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner et former vos franchisés dans ce contexte alors bien évidemment, dès le mois de mars, nous avions engagé des mesures de soutien, à savoir que toutes les échéances de fin mars et fin avril avaient été décalées au 30 juin. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, bien évidemment, nous avions appliqué aucune redevance ni quoi que ce soit comme perception, je dirais, financière de notre part sur ces mois. Et pour le mois de novembre, nous avons également appliqué le même principe, c'est-à-dire que nos échéances du 31 ont été décalées d'un mois au 30 décembre. Et pareil, nous n'avons pas appliqué les redevances ni les minimums contrats que nous avions pour les accompagner. Ce qui est fortement apprécié de la part de nos franchisés, ça c'était l'accompagnement financier, et durant euh, deux périodes de confinement, nous avons euh, bien évidemment euh, travaillé en service restreint parce que nous aussi, nous avons euh, malheureusement dû mettre au chômage partiel un grand nombre de nos collaborateurs. Mais au quotidien, nous avions une, une information euh, à l'ensemble de nos partenaires qui est partie euh, chaque jour. Pour vous dire, nous avons envoyé hier soir la euh, 78e info à, à nos franchisés. Et chaque jour, nous nous relayons de l'information pour tenir aussi bien sur tous les sujets, que ce soit des sujets... Euh, d'ordre opérationnel pour la réouverture de leurs points de vente, mais aussi bien par rapport aux aides ou tout ce qui peut les intéresser. Et c'est le rôle aujourd'hui, je dirais, d'un franchiseur, c'est d'accompagner, d'être présent, de répondre. Il y a beaucoup de questions parce que quand vous écoutez les médias, ben, il y a de la formation qui est diffusée, avec même celle du gouvernement, avec peu de précision. puisque Je viens d'écouter juste avant cette interview l'intervention de notre Premier ministre sur le nouveau protocole sanitaire qui va être mis en place à partir de samedi prochain. Là encore, entre ce qui est dit et la réalité, il faut avoir l'intégralité des textes avant de s'engager. Selon vous, quelles seront les conséquences de la crise du Covid sur votre métier sur le métier, c'est d'une part que ça nous fait changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être beaucoup plus agile qu'on était hier parce qu'on n'est pas à l'abri demain que ça recommence. C'est une autre vision de la relation avec nos partenaires franchisés parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que à cause du Covid, nous étions dans un monde à 360 degrés. Le commerce physique et le commerce digital aujourd'hui ne font plus qu'un. Donc c'est venu conforter, si vous voulez, l'aspect qu'aujourd'hui, un consommateur l'achète par tous les canaux et que aussi bien nous que nos partenaires nous devons répondre présent et offrir toutes les opportunités d'achat pour nos partenaires, ça c'est le, le point essentiel, après bien évidemment ce que nous souhaitons c'est qu'il y ait le moins possible je dirais de, de fermeture de points de vente, aujourd'hui nous en avons eu très très peu il faut en, en être conscient, on espère que ce deuxième confinement, la reprise va être là, parce que c'est vrai que là nous sommes sur des mois euh, pour la partie parfumique qui sont très importants et il est impératif qu'on ait les chiffres d'affaires au rendez-vous mais vraiment le grand enseignement c'est l'agilité euh, Agilité, euh, être hyper réactif et euh, faire en sorte qu'aujourd'hui, ben, le commerce, il n'est plus que physique, il est digital, mais il n'est pas que digital non plus. Donc, c'est vrai que quand on parle de digital, eh ben c'est vraiment euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Et il faut être présent et faire évoluer les outils, partager avec nos partenaires franchisés, faire en sorte qu'ils soient à l'écoute de ceci. Et on a vu qu'ils ont été euh, réactifs et qu'ils sont même aujourd'hui plus intelligents pour nous à nous dire qu'il ben, faudrait ça en plus pour améliorer, je dirais, la relation consommateur avec l'enseigne. Sur l'univers de la franchise en général, vous pensez que la crise aura des conséquences Ça a freiné très sincèrement le nombre de candidats, mais je. Je suis pas sûr parce qu'on a quand même, tout au long je dirais des deux confinements, continué à recevoir des prospects en moins grande quantité si je puis dire. Les projets qui étaient en cours, très peu ont été abandonnés ce qui est aussi un point très positif et nous avons aussi de la demande d'ouverture et de maintien de développement par nos partenaires existants. Donc je ne pense pas que la franchise soit touchée, c'est sûr qu'il y a un frein parce que tout le monde se pose des questions mais je suis très optimiste pour que nous retrouvions une activité de développement dès lors que vous avez des concepts porteurs avec un potentiel dans les, dans les mois et à venir. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous, vous adapter au contexte le savoir-faire est évolutif en permanence, ne serait-ce que par rapport aux outils digitaux. Ça fait partie aujourd'hui maintenant du savoir-faire, ça fait partie de la Bible, c'est aussi la manière de communiquer avec nos franchisés. Donc tout ce que nous mettons en œuvre, que ce soit opérationnel, dans les points de vente, que ce soit sur les sites à destination des consommateurs, tout ça fait partie de l'évolution classique du savoir-faire. Et bien évidemment, il y a des choses qui ont été mises en place avec le confinement qui vont rester n'est pas ne sera pas arrêté je pense qu'aujourd'hui dans la transmission de la formation le nombre de réunions de visioconférence avec nos partenaires on voit qu'aujourd'hui ce mode de communication et eh ben il facilite il facilite les choses il permet d'aller vite c'est un mode aussi qui va être utilisé pour transférer le savoir-faire plus rapidement dans les points de vente et auprès des équipes est ce que votre stratégie de développement va évoluer également oui euh... Notre stratégie, bien sûr, elle, elle évolue, mais on va toujours continuer à... Alors c'est vrai que nous sommes sur un marché mature, qui le marché de la parfumerie. Aujourd'hui, quand même, le, le nombre de partenaires de points de vente de parfumerie en France est déjà très important. Bien sûr que nous allons continuer à, à nous développer. Nous allons aussi faire évoluer nos concepts. Aujourd'hui, nous faisons la parfumerie de l'Institut de beauté. Nous avons lié les deux activités, ce qui est très important. Et derrière, nous allons aussi continuer à nous développer sur la partie France. Et nous avons une forte demande aussi à l'international. Et ça, c'est important. Nous allons ouvrir prochainement en Mongolie, nous avons signé la Mongolie, nous avons un projet en Géorgie, au Kazakhstan, dans des pays un peu atypiques si on peut dire, mais on a de la demande pour aller ouvrir sur des, des pays aujourd'hui avec notre enseigne de parfumerie. Est-ce que vous avez des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise oui, parce que si vous voulez, nous avons euh, des partenaires qui sont conscients qu'aujourd'hui, euh, nous avons toujours répondu produits présents, euh, avec des équipes, euh, certes limitées, mais présents pour répondre à leurs attentes. Nous avons créé, euh, au-delà de ces informations quotidiennes que nous leur envoyons euh, chaque jour, pour chacune des reprises, et encore euh, aujourd'hui, nous avons créé un ebook de reprise qui reprenait tout ce qu'ils avaient à faire pour préparer la reprise et au moment de la reprise. Donc, ils ont bénéficié d'outils d'assistance très importantes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ils se sentent vraiment épaulés par leur franchiseur qui a répondu présent euh, au travers de tous les outils qui étaient euh, disponibles, que ce soit le papier, euh, les visioconférences, le téléphone. Et ça, c'est important. Et si on veut vraiment développer et continuer que nos partenaires reprennent dans les meilleures conditions, de façon à ce qu'ils consacrent uniquement leur énergie à faire du business, que c'est ça euh, l'objectif, eh c'est le rôle du franchiseur et nous avons été présents et ça a été vraiment relevé et salué par un grand nombre de nos partenaires lors du précédent confinement. Et même aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup de partenaires qui disent « heureusement que vous étiez là, parce que tout seul, je ne sais pas comment j'aurais fait. » Est-ce que l'avis de vos clients est une notion importante pour vous Bien sûr, et nos clients, on les, on les chouchoute. Pour vous donner un exemple, nos meilleurs clients, d'abord on leur a écrit pour leur dire que nous étions fermés, mais que nous pouvions leur apporter un certain nombre de services, que s'ils voulaient encore du parfum, des, des produits de soins ou autres, bah bien sûr, ils avaient notre site internet, mais également nous avons laissé nos magasins ouverts avec le strict minimum de personnel. Pour garder un lien téléphonique. Nous avons quand même une clientèle chez Biodisuccess Success qui est quand même relativement âgée puisque nous sommes un réseau de proximité essentiellement basé en province et donc les gens ont apprécié et ça ça a été très très important pour nous sur le deuxième confinement et puisqu'on l'avait bien préparé tous les outils étaient justement mis en place pour les franchisés que ce soit le click and collect, un call and collect pour garder ce lien avec nos clients. Et ça, ça a été très très apprécié, d'une part par nos franchisés, parce qu'ils avaient des outils pour le faire, et par nos clients. Et on voit que nos clients, eh bien, ils ne sont pas partis ailleurs. Bien sûr que les ventes du e-commerce ont monté, naturellement, mais on voit que le click and collect a quand même représenté une part, malheureusement qui n'est pas compensée une grande partie du chiffre d'affaires, mais qui a permis de garder ce lien sur nos meilleurs clients, et qui a été apprécié. Dominique Munier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur des enseignes en franchise chez Beauty Success Group et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup et puis bonne reprise à vous aussi.